Je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 17 ans. J'ai commencé La Voile à, à l'âge de 7 ans. Je suis en terminale S au lycée d'OT et je suis en sport-études à la fois aussi au, au pôle de La Rochelle. J'aimerais mener deux projets de fond, c'est La Voile et aussi avoir un, un diplôme assez stable pour, pour continuer ma carrière. J'ai fait 8 années d'optimiste. Ça fait trois ans que je suis en 420. C'est trois entraînements sur l'eau par semaine, c'est deux préparations physiques par semaine aussi, une préparation mentale à côté. L'hiver comme l'été, on a beaucoup de championnats internationaux. Donc, euh, par exemple, cet été, je me déplace un mois et demi aux États-Unis. J'ai voulu monter deux projets, un peu à côté de, de l'aspect compétition et deux projets un peu plus aventure. Terminer mes huit années que j'ai faites en optimiste en beauté en fait. Et je voulais, c'était deux projets qui me tenaient à cœur. Donc, j'ai traversé la Manche en optimiste. C'était en 2016, ça a été vraiment une très très belle aventure, enfin, j'ai vécu plein d'émotions, c'était quelque chose que j'ai adoré, donc j'ai voulu refaire ce projet, enfin faire le suivant en fait, et donc j'ai fait la traversée du, du détroit de Gibraltar en optimiste aussi l'année d'après. Et on est parti de rien, aller chercher les personnes qu'il faut pour par exemple un météorologue, par exemple une personne qui s'occupe de la communication. Je pense que la plus grosse difficulté de, de ces deux traversées, ça a été durant la première traversée, toute seule au milieu de la mer avec des vagues de presque un mètre. Je voyais même plus la côte derrière moi ni devant moi et là j'ai enfourné deux fois à la suite. Un petit coup de flip et, et à la fois, il ne fallait pas perdre ses moyens, il fallait coper pour repartir parce que sinon le projet allait être vraiment difficile. L'idée de, de faire de la mini-transat, elle me vient d'une petite déception que j'ai eue pendant la traversée du détroit de Gibraltar. J'étais un peu frustrée, ça a été 5 heures de navigation, mais j'ai trouvé ça vraiment trop court. Le soir même, j'ai pris la décision que je ferais de la mini-transat. Il y a un grand projet de cet été en 420, qui est le championnat du monde, on aimerait avoir enfin la médaille d'or. Dès que l'été sera fini, je me mets à fond sur la mini et je me prépare pendant 3 ans. Passer la mini-transat, soit 2019, soit 2021, je sais pas encore, j'ai envie de, de laisser les portes ouvertes et de me dire... Euh, je peux très bien aller faire le Figaro et aller vers mon rêve de faire le Vendée Globes ou très bien aller vers mon rêve de faire les, les JO en, en peut-être 4-7. Pour l'instant, je vois, je vois les deux et, et je crois en les deux. Je suis vraiment très fière d'être dans la team celle-ci, enfin. Je trouve qu'il y a vraiment un lien. Cette entreprise est partie de rien, comme euh, comme tous les sportifs. Et elle grandit au fur et à mesure, l'équipe s'agrandit au fur et à mesure. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et c'est aussi une entreprise qui est assez dynamique, un peu comme tous les sportifs, tous les voileux. C'est une entreprise qui, qui a la gagne.